Mes vidéos sont trop longues. Même cette animation en intro de chaque vidéo est chaque fois trop longue. Aujourd'hui, je trouve que mes vidéos sont beaucoup trop longues. Même le fait de les fabriquer est beaucoup trop long. Je passe un temps fou dans la réalisation de ce rendez-vous tout au YouTube pour m'incruster chez des YouTubeurs et raconter YouTube au fil des épisodes. Je mate plein de vidéos, j'en choisis une qui me paraît pas mal, je bidouille l'image, après je pousse mon salon, j'installe un fond vert qui tombe de temps en temps, et puis je bidouille l'image encore, encore et encore. Tout ça pour dire… Aujourd'hui, je me suis installé chez Kian Kojandi, un comédien qui écrit et interprète des sketchs depuis 2006 avec notamment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 Et là je regarde ma timeline sur mon logiciel de montage et je me dis qu'il s'est déjà écoulé plusieurs minutes et que j'ai toujours pas parlé du sujet pour lesquels les gens ont cliqué sur la vidéo. Je me dis qu'ils vont être pleins à se barrer avant la fin de la vidéo alors que c'est souvent là que ça devient le plus intéressant. Je me dis que ces vidéos sont vraiment trop longues, mais j'aime bien ce rendez-vous tout au YouTube alors je sais pas quoi faire. Je me pose sans doute trop de questions, mais clairement mes vidéos sont trop longues. Je voudrais parler comme il faut d'un sujet aussi chiant, mais comment aborder tout ça sérieusement sans y passer le temps qu'il faut Comment condenser en quelques minutes la somme d'infos que je découvre Comment écrire des épisodes assez courts pour vous livrer des vidéos pas trop longues pour parler de ce vaste sujet que je ne connais pas du tout, je passe des heures sur internet ou dans des livres pas très attrayants à tenter d'y comprendre quelque chose. Je comprends rien. J'appelle un pote qui y comprend quelque chose. J'y comprends rien. Je comprends un truc et je fonce dessus. Attends, quoi T'appelles ça comment J'ouvre tout ce que je trouve et je me retrouve devant un tableau de taré. Je reprends les recherches, je comprends rien et je rappelle le pote qui y comprend quelque chose. Je comprends rien. Je comprends un truc ah. et je fonce dessus. D'accord. Je passe des heures sur l'édition d'images, tout ça pour pouvoir vous dire, ça permet par exemple de voir le PIB de 2018 de cette façon. Oh, oh mais qu'est-ce qu'on va pouvoir bien faire avec tous ces rectangles de toutes les couleurs Je fais ça avec plein d'autres sujets, plein d'autres matières plein d'autres tableaux et plein d'autres sites internet ou livres que je découvre. Et au fur et à mesure, j'en dis de plus en plus dans ces vidéos. Résultat, mes vidéos sont beaucoup trop longues. Il y a tellement à voir et à comprendre pour toucher la façon dont ce système économique dessine le monde dans lequel on vit et l'empêche d'imaginer une réponse sérieuse aux cris d'alerte qu'on entend partout. Enfin bref, mes vidéos sont trop longues. Mais promis, hein, je vais faire des efforts.